Mesdames, Messieurs, bonjour, ladies and gentlemen, good morning. Euh, je voudrais euh, m'associer à tous les compliments et remerciements à l'équipe qui a permis cette conférence et à Thierry de, de Montréal. Alors, nous sommes avec vous et nous allons parler en canadien, c'est-à-dire nous allons passer au milieu des phrases de l'anglais euh, au français. Nous sommes avec vous et en dialogue avec vous pendant un peu plus d'une heure et demie pour parler de, du lien entre la conjoncture, les, les, les observations conjoncturelles sur l'ensemble de l'économie mondiale et puis les changements structurels dont ils sont porteurs. Et je voudrais introduire les panélistes en saluant notre toute dernière arrivée I would like to introduce to you Mrs Aminata Touré Bonjour thank you to have joined us Mrs Aminata Touré has a long experience in uh, development economics has worked for the United Nations system for a long time and has also shifted to politics and has been the uh, prime minister of Senegal and had various positions uh, in the Senegalese administration but uh, Aminata uh, I would say is even broader than uh, Senegal and is clearly a very prominent uh, figure character uh, in terms of uh, african politics and i would say broader than politics uh, the, the extreme attention to public opinion so uh, and all the trends uh, in a fast quickly changing africa so thank you very much mineta to be with us uh, monsieur nicolas veron a great macro -economist who has been uh, Uh, founder of a major think tank of the European Union, the Drogell think tank, and is also very connected with the macroeconomic community uh, in the USA. So he is a very global macroeconomist. So, uh, despite a bit of resistance, I think he will open by the introductory remarks uh, what we have to think of uh, current outlook and how it shapes uh, the, the, the future. Pierre Jacquet, a long-term friend, is a major economist in development in economics. He has been the chief economist of the Agence Française de Développement. Uh, he has also created uh, and managed a network of economists across the world. And I think he will be uh, very willing to make the link in between what we have just uh, experienced in terms of uh, outlook uh, and economic policy in extreme uh, situations and long-term trends. And Sergei Koué, also a long-term uh, friend, is the CEO, Chairman and CEO of the West African Development Bank, which is considered as uh, one of the best development banks in Africa in terms of track record, a growing one, very, very much growing, uh, in, in the middle of an experience of doubling the balance sheet uh, in a few months, uh, so very dynamic, but Serge, is also uh, a banker, a real banker, and a market banker. And uh, a bit more than a, a year ago, or a year ago, he was in Natixis, one of the major uh, European French corporate uh, bank banking institution, the head uh, of, of markets uh, for Europe uh, Middle East uh, and, and Africa after a long career in Asia, as well as in London, as well as in Paris on markets. And, and I think it will be very interesting to uh, uh, share the experience of somebody who has been a real banker on the markets and the markets are evolving a lot in the current situation and who has shifted uh, to becoming in charge of public goods in a development bank for West Africa, and French-speaking West Africa, eight countries of West Africa. We will be joined uh, over uh, the uh, <coughs> the screen by Mr. Chao Yaidi. Uh, sorry for the pronunciation of, uh, of your name, um, uh, who is uh, In, in relation with us today is uh, a researcher, academic uh, of China, and many questions, obviously. I've started already in the first session to evoke a lot uh, <laughs> China and the Chinese position in the world of tomorrow and today. Uh, so thank you very much for being with us. And you have this uh, peculiarity of having been uh, not only trained in china but also in the usa and uh, in one of the yeah. temples of the us governance the kennedy school of government of the harvard university <laughs> so you you have a bit of a, uh, the experience of two worlds and we are very grateful for for you being with us today thank you and uh, we <laughs> thank you and when when uh, Uh, on due course, I mean, we, we will welcome uh, the Minister of Economy of the UAE, uh, who will uh, join us and uh, uh, share uh, his views. Uh, maybe two or three uh, introductory uh, remarks. Um, I'm not a very great specialist of outlook, economic, macroeconomic outlook, even if when I was a young economist, I, I I was in in the department uh, following uh, the outlook but I have a few questions for from my, my fellow uh, panelist uh, and a few remarks and maybe vais will shift to French for, for for the beginning premier point je crois que les crises sans précédent se succèdent euh, la crise actuelle est sans précédent, elle a des caractères exceptionnels, mais enfin la précédente de 2008 était sans précédent également dans sa brutalité, dans, euh, dans l'importance de la récession qu'elle a créée, même si maintenant nous avons battu les records euh, en termes euh, de, de, de récession. Les crises précédentes, qu'il s'agisse de l'éclatement de la bulle des technologies... Euh, qu'il s'agisse de crises proprement financières ou de crises proprement immobilières, ont chacune des traits tout à fait originaux. Mais il y a une chose qui est commune à toutes ces crises importantes, c'est qu'elles ont des conséquences politiques, sociales, géopolitiques, profondes. Et donc, je pense, et je dis ça pour Madame Touré, euh, et son expérience euh, de des situations politiques d'après-crise, pour également euh, Pierre Jacquet. Euh, Qu'est-ce que la situation économique d'aujourd'hui nous annonce rapidement, en termes de conséquences sociales, en termes de conséquences politiques euh, Parfois, on fait des liens entre le développement du populisme après-crise, mais au fond, c'est souvent d'une euh, certaine brutalité des conséquences. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, peut-être en conclusion, on puisse aborder ce, ce point dont je sais qu'il est cher à, à Pierre Jaquet et, et, et à Aminata Touré. Ma deuxième, euh, ma deuxième requête, et c'est peut-être plutôt pour les économistes, pour Nicolas Véron, pour Serge Coué, mais... Euh, on a rarement connu une reprise après crise aussi puissante que celle qu'on observe. Euh, on a rarement eu des trimestres avec des contrastes pareils. Euh, prenez un pays comme la France, vous avez 13% de récession pendant le deuxième trimestre et 18,5% de croissance pendant le troisième trimestre. Et globalement, on est en train, dans un grand nombre de pays, de réviser à la hausse euh, toutes les prévisions, maintenant, sur l'année 2021 que nous sommes en, tra en train de vivre. Pratiquement, en France, on va avoir euh, un niveau record de croissance inconnu, sauf dans une ou deux années d'après-guerre, euh, et, et, et, et cette, cette, cette brutalité de la reprise, qui n'était pas anticipée par les conjoncturistes, elle n'est pas que française, elle n'est pas que européenne, elle est encore beaucoup plus forte aux États-Unis. Et je demanderai à Serge Écoué ce qu'il voit, mais elle est forte également en Afrique. L'Afrique, à la surprise générale, a eu une récession plus faible que ce qui était attendu. Très limité à un certain nombre de pays, pour des raisons sectorielles qui sont dépendants des cours de matières premières minérales ou du tourisme, et qui ont été très affectés. Mais enfin, 30 pays sur 55 en Afrique ne sont pas entrés en récession, ce qui est le cas dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, dont Serge est un acteur, euh, et, et un témoin, ainsi qu'Aminata, Et où se trouve mon pays, d'ailleurs, euh, le, le Bénin. Donc, euh, c'est vraiment une reprise tout à fait exceptionnelle, tout à fait étrange, qui crée des pénuries, qui crée des raretés. Pour les macroéconomistes, est-ce que c'est un vrai risque d'inflation durable Je pense que c'est intéressant d'écouter Nicolas. Ou est-ce que ce sont, et Pierre, ou est-ce que ce sont des phénomènes de disruption, des phénomènes de euh, rareté, des applications des lois euh, de Gregory King sur euh, euh, une pénurie entraîne des, des, des effets de prix très importants Ou bien, est-ce que l'on va vers des changements assez profonds en matière euh, de, euh, de prix, de système, de niveau général des prix avec des distorsions euh, importantes. Et une autre question que, que, que j'ai pour les, les macroéconomistes, c'est en matière de travail. Euh, il y a eu quand même quelque chose qu'on a découvert pendant la pandémie, mais qu'on découvre également pendant les guerres, le caractère indispensable des gens ordinaires et qu'on retrouve aujourd'hui dans une reprise de pure surchauffe dans laquelle vous avez des pénuries de main-d'oeuvre, des, des, pro des problèmes sérieux de recrutement, et la crise des chauffeurs de camions, qui n'est pas que britannique. Parce que partout dans le monde, les prix de la logistique explosent parce qu'on a des raretés euh, sérieuses. Mais le lorry driver, le British lorry driver, est un symbole de un changement majeur. Nous sommes totalement vulnérables et dépendants des gens ordinaires. Est-ce que là, dans le domaine du travail, dans le domaine des prix du travail, il n'y a pas une recomposition très forte qui s'annonce et, et ça, est-ce que ce n'est pas un changement qu'on va observer mondialement Et là, là-dessus, j'aimerais bien que, que Nicolas ou, ou, ou Pierre puissent partager avec nous leur vision.